Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce quatrième Halo Culture dédié aux Spartans de la Timosiris. Dernier personnage à passer, Olympia Veil. Vale. C'est la fille d'une capitaine de vaisseau, de la Navy, et elle est légèrement plus intéressante que sa copine Tanaka. Tenez, je vous mets une petite fiche en haut de l'écran, ça serait quand même bête que vous passiez à côté de son merveilleux destin, à Tanaka. Bref, Veil, vale, on sait peu de choses sur son enfance. Elle indique dans Halo 5 qu'elle resta bloquée pendant six mois dans un vaisseau en route pour la Terre après un problème de réacteur. Alors âgée de 11 ans, Veil développa durant ce voyage une fascination pour la culture Sangheli et apprit, grâce à l'IA de bord, le langage élite. Elle se perfectionna ensuite en partant seule pendant plusieurs mois sur l'un de leurs mondes, Kalmotska un truc comme ça. Alors réputée pour sa rudesse et touchée par la guerre civile Sangheli. Elle a pris ensuite l'art des arts martiaux, une obligation pour les négociateurs de l'ONI traitant avec les Sangheli. En 2555, Veil se retrouva sur le Haloseta, elle est alors négociatrice et traductrice auprès des Sangheli. Leur objectif était d'ouvrir un portail menant à l'Arche et d'y envoyer une équipe. Lieu sur lequel elle se rendit finalement, où elle fit de nombreuses rencontres telles que Chefka, un grand mammifère, ou encore rentra en contact avec Tragic Solitude, le monitor en charge de l'arche, désireux de réparer sa structure. Les événements sur l'arche les obligèrent à s'allier pour le contrôle de cette dernière. Malheureusement, Solitude fut détruit par l'équipe de Vale, sans voulant qu'un tel sacrifice ait été fait. Impressionné par sa capacité au combat, il fut suggéré à Vale de se porter volontaire au programme Spartan pour en devenir une. C'est peu de temps après cela qu'on la retrouve au sein de l'équipe Osiris, l'idée par Jameson Locke. Elle aida à libérer Halsey et à tuer Julem Dama, avant de partir avec son équipe à la poursuite du Master Chief dans les événements de Halo 5 Guardians. Et voilà, c'est tout pour le Spartan Veil vale. Qui, pour le coup, malgré son manque d'approfondissement dans Halo 5, est plutôt apprécié par les joueurs. Un peu badass, une armure un peu pimpante, comme quoi c'est finalement pas si dur d'arriver à faire un personnage cool. Et qui sait, peut-être qu'on la reverra dans un futur comics, livre ou même un jour, pourquoi pas, dans un jeu. Et ainsi, poursuivre son histoire. De mon côté, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo ou sur Veil en elle-même ou à me dire, pourquoi pas, simplement, quel personnage de la team Osiris vous préférez le plus. On se retrouve très vite, n'oubliez pas, les mots de la fin, vive allo